Et bien là, clairement, notre dépliant est en bonne voie de réalisation. Hein, tout va bien, nous avons des, un titre de niveau 1, nous avons des titres de niveau 2, j'ai même rajouté encore des titres de niveau 3 que j'ai stylés. Et puis, après avoir rempli mon document de plein de textes, bon, ici, il s'agit de faux textes. Il n'y a, a rien de compréhensible là-dedans, il s'agit d'un langage qui ressemble un peu à du latin, mais ce n'est pas du latin, il s'agit de faux textes. On trouve cela très facilement sur Internet. Ça permet donc juste de remplir un document euh, avec quelque chose qui ressemble à du texte, mais qui n'est pas du texte, qui ne va donc pas attirer le regard. Notre objectif ici n'est pas d'attirer le regard sur ce texte, mais de se poser la question comment faire maintenant pour donner un, une apparence cohérente à l'ensemble de ces textes. Alors il est évidemment toujours peu recommandé dans un document de ce type-là d'avoir toutes sortes de polices de caractères ou d'avoir toutes sortes de couleurs différentes, il faut quelque chose qui soit cohérent. Donc, pour l'ensemble du, du document, avoir la même police de caractère pour le corps de texte, avoir la même couleur pour le corps de texte. Alors évidemment, en, en noir, la couleur, c'est un peu tristounet, hein, le corps de texte en noir. Est-ce qu'on peut mettre de la couleur là-dedans Alors, à l'ancienne, comment aurait-on fait avant de connaître les traitements de texte Avant d'avoir suivi ce cours, on aurait sélectionné le texte et on aurait été choisir la couleur dans les couleurs disponibles de la barre d'outils Très mauvaise idée, extrêmement mauvaise idée Je vous montre comment faire le travail bien plus proprement Parce que faire comme je viens de tenter de le faire Ça suppose qu'on va sélectionner, changer la couleur Sélectionner, changer la couleur Sélectionner, changer la couleur Et on risque de se tromper de couleur Et c'est très fatigant et j'en ai déjà assez Alors, comment faire pour travailler proprement eh bien nous allons utiliser bien sûr la fenêtre des styles et puisque je suis dans un corps de texte, une partie de corps de texte eh bien je peux aussi styler mon corps de texte donc comme d'habitude clic droit modifier et nous nous retrouvons avec la boîte de dialogue bien connue où nous allons pouvoir choisir, par exemple, une autre police de caractère. Donc, je vais prendre euh, celle-ci. Je vais prendre une police de caractère à 11 points, un peu plus petite. Et je vais choisir une couleur pour cette police de caractère. Imaginons que je veuille tout rédiger en vert. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... Pour la démonstration ici, je vais mettre tout le texte en vert, tout le corps de texte en vert. Et voilà. Et en une fois, voire même en un clic, eh bien, tout le texte est passé en vert. Si le vert ne me plaît pas, ou si je veux changer une autre caractéristique, eh bien, par exemple je voudrais que ce soit du texte en caractère gras. Eh bien allons-y. Modifier. La police, gras, et voilà. Et en une fois, tout le texte de mon document, tout le texte de mon dépliant sera mis en forme et on aura une belle cohérence, c'est-à-dire partout la même chose. Voilà, je vais vous laisser maintenant styler le texte que vous avez déjà rédigé de manière à être prêt pour l'étape suivante. A tout bientôt